Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Et même pour vous dire, je pète la forme. Deux jours après la piqûre, on est le 7 novembre, je me suis fait piquer le 5. Mais vous avez vu l'état Nickel. Bon. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vu de la vidéo que j'ai sortie euh, le lendemain de la piqûre et les réactions que vous avez eues dans les commentaires, vous étiez vachement inquiets pour moi. Et ça, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Et franchement, ça fait vraiment plaisir d'être suivi comme ça. J'aurais pas pensé quand j'ai sorti la chaîne que vous allez me donner autant d'amour. Donc c'est parfait et je vous remercie encore. Mais là, aujourd'hui, la vidéo, elle va être sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on se fait piquer par un frelon asiatique. Ou un frelon européen aussi. Parce que sur la vidéo que j'ai sortie, on voit que je suis en train de traiter le nid, que je descends de l'échelle après la piqûre. Et après, je coupe la vidéo et du coup je, je refilme chez moi dans la salle de bain et je vous montre les résultats de la piqûre parce que quand j'ai filmé l'intervention à la base je filmais pour ben, vous montrer le nid je ne filmais pas pour la piqûre et quand je me suis fait piquer la première chose que j'ai pensé c'est me soigner regardez le, le résultat de ce qui va arriver c'est pour ça que je suis descendu assez rapidement de l'échelle et je suis parti à la voiture et qu'est-ce que j'ai fait à la voiture ben, j'ai une trousse de pharmacie pour les piqûres de frelons J'en ai pas parlé, j'ai pas pensé sur le coup euh, à vous montrer ça, euh, puisque j'étais un peu KO. Hein. Donc, du coup, mais là je vais vous parler de cette trousse à pharmacie, puisque dans les commentaires, beaucoup m'en ont parlé. Il y a eu aussi quelques commentaires qui, qui disaient qu'il faudrait arrêter de faire le guignol, de se, fi de se filmer et tout ça. Euh, devant les frelons, pour vous dire, on, euh, moi ou Étienne, ou euh, Domi ou d'autres euh, qui font des vidéos sur internet, on fait pas des vidéos pour s'amuser. On fait des vidéos pour vous montrer le danger des frelons ou des nuisibles. Euh, ce n'est pas de la rigolade. Notre métier à nous, c'est expert en nuisibles ou désinsectiseur. On n'est pas youtubeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent avec YouTube. Ce n'est pas notre but principal. Est, euh, on est là pour faire de la prévention. Donc quand on dit qu'on fait les guignols devant la caméra et tout ça, euh, ce n'est pas vrai. Voilà. C'est vraiment pour passer un message pour que le maximum de personnes sachent que c'est dangereux ne traitent surtout pas les, les frelons eux-mêmes avec des bombes de magasin, comme la vidéo que j'ai fait euh, il y a un petit moment maintenant. Donc, voilà, Donc, nous, c'est des vidéos sérieuses. Bien entendu, on rajoute un peu d'humour, parce qu'il faut quand même que ça soit attractif un petit peu, que les gens se rappellent, qu'ils partagent et surtout qu'ils donnent l'information autour d'eux. Et peut-être qu'un jour, l'État ben, se bougera un peu les fesses et, euh, et feront quelque chose, euh, style euh, rembourser une partie de l'intervention ou prendre en charge. Donc il y a quelques, quelques mairies qui le font quand même Ça c'est très bien, donc il faut les féliciter Je vous proposer comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin Bon les dédés, maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se fait piquer Par un frelon Si vous avez une trousse de pharmacie, si vous êtes professionnel Normalement vous devez l'avoir Petite trousse de pharmacie Bon, c'est pour les filles hein, La trousse, hein. mais c'est un peu J'avais que ça Je vais vous montrer depuis près Alors on va l'ouvrir c'est une trousse de pharmacie que j'ai fait avec le docteur, d'accord euh, Je n'ai pas acheté des médicaments comme ça à la pharmacie. Donc j'ai une petite ordonnance c'est tout. Hein voilà, petite ordonnance à renouveler une fois par an, parce qu'il y a, vous allez voir, il y a pas mal de médicaments qui ont une durée de vie d'une année. Donc il faut chaque année vérifier sa trousse avant la saison de frelon pour pouvoir être en sécurité. Alors voici la trousse. Donc ici là on a de, de la ventoline ça c'est euh, ben, au cas où on a du mal à respirer hein, après la piqûre, bien sûr hein, c'est toujours après la piqûre euh, ici, ce, deux, ces deux boîtes là c'est ce que j'ai pris euh, lors de la piqûre Alors, y a, sur la petite boîte c'est 4 cachets sur la grosse boîte c'est un, un cachet Voilà, qu'il faut prendre laisser fondre dans la bouche donc c'est ce que j'ai pris euh, après l'intervention et ça m'a suffi voilà. pour moi ça m'a suffi et j'avais pas eu besoin de plus. Mais si ça s'aggrave, vous avez autre chose. Donc ça c'est la même chose. Les trois là c'est la même chose. C'est un double. Vous avez ça. Ça. Et ça c'est important. Alors ça, qu'est-ce que c'est C'est une aiguille qu'on doit se planter dans la cuisse. Si vraiment on se sent mal. Alors comment on peut savoir ben, Premier point. Premier point, si vous vomissez. Il faut, il, faut ça, il faut la piqûre. Direct. Vous vous piquez. Si vous sentez que vous ne pouvez plus respirer et que vous sentez que ça, ça gonfle au niveau de la gorge, tout ça, pareil, on pique. Voilà. Moi, pour l'intervention, euh, ça m'a piqué au pied. C'est vite monté au visage, au niveau des yeux, ça m'a fait un peu gonfler et boucher le nez. Mais je respirais. J'avais pas de problème de respiration. Donc, je n'ai pas eu besoin. Après, il y a une. Une autre chose aussi qui fait que euh, normalement on a des allergies partout On a des plaques aux rouges, mais vraiment dans tout le corps Et ça nous gratte, ça nous gratte Quand ça nous gratte, il faut penser aussi à planter l'aiguille ouais. C'est ces petits points qui font qu'il euh, faut le faire ou pas Moi je n'ai pas eu besoin Je suis assez résistant à la piqûre Alors il faut savoir, j'ai eu des commentaires qui disaient Ah Dédé, tu es allergique, fais attention, tout ça euh, Je ne suis pas allergique au frelon De toute façon, on ne peut pas savoir si on est allergique au frelon Il n'y a, a pas de test sur ça il y a des tests sur d'autres, euh, sur les guêpes, oui, il y a des tests sur les guêpes, mais pas sur les frelons asiatiques. Je, je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour euh, pouvoir tester si on est allergique ou pas. Par contre, on a un indice. Si vous êtes vraiment allergique aux guêpes, il vaut mieux pas se faire piquer par les frelons asiatiques. Voilà. donc euh, si vous êtes allergique aux guêpes, faites très attention et surtout, comme je dis toujours, ne traitez pas les nids vous-même. Je vais vous montrer l'aiguille. Donc pour cette boîte, si j'ai si vraiment besoin de ça J'ai deux piqûres à me faire hein. Donc on ouvre le capuchon Donc il faut faire attention, l'aiguille elle est là On enlève le bouchon jaune Et après, on, se, on va imaginer que c'est la cuisse On se la plante sur la cuisse Voilà, sur le côté de la cuisse On plante Et après on prend la deuxième et on fait la même chose Donc vous voyez les dédés un professionnel d'avoir ça. Donc c'est vrai que je voulais pas montrer, j'ai pas pensé du tout à vous le montrer, mais de suite je suis allé me soigner. C'est la première chose que j'ai pensé dès que j'ai senti la petite décharge électrique sur le pied. C'est vite, je descends, je vais me soigner. J'ai pris les petits cachets, j'ai attendu 10 minutes un quart d'heure, et après ça, ben, j'ai senti que ça allait mieux, j'ai senti que, que ça allait agir, que ça allait pas empirer. Donc j'ai fini mon intervention parce que j'avais pas fini l'intervention, je n'ai pas filmé mais j'avais pas fini et après je suis rentré à la maison voilà. j'avais la chance, je me suis fait piquer euh, l'intervention était dans le même village où j'habite donc je pas beaucoup de route à faire et ça c'était, euh, on va dire que c'était pas mal maintenant, si vous les DD, vous vous faites piquer et que vous n'avez pas cette trousse de pharmacie à côté de vous, ce qui est la majorité du temps, ça va être comme ça hein, parce que vous n'êtes pas professionnel, ce n'est pas votre métier donc vous ne pas à vous préparer une trousse, surtout c'est valable une année les cachets, donc il faut chaque année renouveler vous regardez les signes si vous sentez que vous avez du mal à respirer, si vous vomissez, de suite, mais de suite, vous appelez les secours. Ne prenez surtout pas de risques. On appelle les secours de suite. Pompiers, samu, ce que vous voulez, mais de suite. Parce qu'il ne faut surtout pas rigoler avec ça. Il y a à peu près une vingtaine de morts de piqûres de frelons par an. Donc ça reste très très important. Bon les dédés, on arrive vers la fin de la vidéo. Euh, J'ai voulu vous montrer ça. En plus, vous en avez parlé dans les commentaires, donc ça c'était pas mal, ça veut dire que vous vous intéressez. Euh, pour ma part, je vais très bien, vous avez vu, je suis en un pleine forme. Euh, je suis très résistant aux piqûres de, de guêpes. Euh, en général, quand une guêpe me pique, ça me fait une réaction comme une piqûre de moustique. Donc sur le frelon, je suis assez résistant. Ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier. Des nids de frelon, j'en ai fait un pagaille. Des piqûres, j'en ai eu pas mal aussi. Euh, même si on est professionnel, ça vous montre bien qu'on n'est pas à l'abri d'une piqûre. On n'est pas à l'abri. Euh, des fois, on enlève la combinaison. Il y en a un qui passe par là et qui nous pique. À l'époque, quand j'ai commencé le métier, on avait des, des premières piqûres. On avait des combinaisons qui n'étaient pas assez épaisses parce que ça n'existait pas. Hein, parce que le front asiatique, ça faisait pas longtemps qu'il était là. Les piqûres nous traversaient à travers la combinaison. Il fallait qu'on mette des pulls dessous et tout ça. Et quand il faisait 30 ou degr... voire 35 degrés, ben, je vous dis que les pulls, on ne les mettait pas. Hein. Donc on prenait quand même un risque. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à passer le message. Euh, faites attention au frelon encore une fois et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dédés